Bonjour Adrien. Bonjour Hamid. Alors Adrien vous êtes estate planner, hein, c'est votre fonction officielle à la banque de groupe Peterkam, ça veut dire que vous êtes un spécialiste euh, notamment de la fiscalité immobilière et immobilière des placements. Alors justement, euh, d'habitude dans ce genre de séquence vidéo on parle de placements euh, faits par des personnes physiques, vous et moi par exemple, et ici vous allez nous parler plutôt des investissements donc en bourse mais faits à travers une société et c'est vrai que c'est étonnant puisque la plupart du temps quand on a une société on se dit on va sortir de l'argent et puis cet argent qu'on a sorti de la société, on va l'utiliser pour placer à titre privé. Et vous nous dites que ce n'est peut-être pas nécessaire. En effet, ce n'est peut-être pas nécessaire. Il faut savoir que le contexte a changé euh, un petit peu au cours des dernières années. Tout d'abord, d'un point de vue économique, on sait que les liquidités aujourd'hui ne rapportent plus rien et, et qui plus est, les banques ont tendance à refacturer le coût des liquidités déposées en société. Oui, c'est du 0,11 aujourd'hui sur un livret d'épargne. Exactement. Et à côté de ça, on a eu une réforme fiscale de l'impôt des sociétés en 2018 où on a abaissé le taux nominal de l'impôt des sociétés de 34% vers 25%, voire 20% pour les PME sur leur première tranche de bénéfice de 100 000 euros. Et donc finalement, la fiscalité sur les revenus en société est aujourd'hui plus, plus attrayante que la fiscalité en privé où on va payer 30% d'impôt sur euh, ses dividendes par exemple. En société, ce ne sera plus que 25 ou 20%. Oui, mais on m'a toujours appris justement qu'en personne physique, quand il y a une plus-value, bah, elle n'est pas taxée, elle est exonérée, alors qu'en société, ce n'est pas le cas. Donc là, vous semblez dire que c'est le contraire. C'est vrai, mais dans, dans, dans cette réforme de l'impôt des sociétés, on a abaissé le taux de l'impôt, mais on a en même temps euh, réduit toute une série de niches fiscales, ce qui fait que euh, aujourd'hui, les plus-values en société sont soumises à l'impôt, euh, avec une réserve toutefois, le régime des revenus définitivement taxés... Les RDT, comme on les appelle l'RDT le Exactement. Ça vient d'une directive européenne qui prévoit finalement que lorsqu'on a une relation entre une société mère et sa fille, et que la fille remonte un, un dividende à la société mère, ce dividende peut être exonéré d'impôt dans le chef de la société mère. Et donc, pas d'imposition sur le dividende, euh, ni sur la plus-value. Mais ce régime-là est soumis à certaines conditions. Ces conditions, il y en a trois. Il y a tout de même une condition de participation. Il faut que l'investissement de la mère dans la fille soit égal à 10% du capital ou une participation de 2,5 millions d'euros. Ensuite, il faut détenir cette participation pendant au minimum une année. Et enfin, il faut que la société fille soit elle-même soumise à un régime d'imposition ordinaire. Oui, alors là, Adrien, quand je vous écoute, vous dites qu'il y a une bonne nouvelle. En même temps, vous mettez des conditions, enfin pas vous, mais législateurs assez élevés. Il faut 10% de capital, 2,5 millions. Alors j'imagine que certains ont ces moyens-là, mais la plupart des, des personnes qui nous regardent n'ont pas ces moyens. Non, c'est vrai. Et euh, en fait, euh, on peut reporter ce régime-là à un fonds d'investissement des CICAV qu'on va appeler RDT, c'est-à-dire que c'est la CICAV qui va faire le travail d'investissement à hauteur de 2,5 millions ou de, de 10% du capital dans le chef de société fille elle-même, et la, la, la PME qui va être l'investisseur va acheter une part de la CICAV et donc euh, il va pouvoir bénéficier du régime RDT au travers de la CICAV RDT. Alors si je vous écoute bien, euh, Adrien, c'est un petit peu le Nervala, c'est SICAV-RDT, puisque j'investis euh, en bourse, mais à travers une SICAV, hein, indirectement, euh, pas de plus-value, pas de taxation sur la plus-value et pas de taxation sur les dividendes, c'est le top oui, c'est vrai. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la mise en paiement du dividende, parce que la CICAV a l'obligation de distribuer 90% de ses revenus et de faire une distribution au moins une fois par an. Donc, lors du paiement du dividende par la CICAV, euh, un précompte mobilier va être retenu. Parce que pour tout paiement de dividende, un précompte doit être retenu. Et c'est au moment où la société va établir sa déclaration fiscale à l'impôt des sociétés qu'elle va pouvoir imputer le précompte et finalement euh, récupérer l'impôt qu'elle a payé en avance. Alors dernière question, Adrien, j'imagine que si je suis en société et que j'ai liquidité, j'ai des liquidités, bah, effectivement je peux les placer, ça ne rapporte pas grand-chose, mais bon, il y a une sorte de, de garantie. Par contre, si je les mets à travers une CICAV de RDT, RDT, là je serais confronté, si je puis dire, au risque du capital à risque, hein, marché action. Exactement, puisque euh, la CICAV RDT, elle est composée à 100% d'actions. D'accord. Et donc, ces actions, euh, c'est beaucoup plus risqué que des liquidités. Et donc, quand on va composer son portefeuille d'investissement en société, il va falloir euh, trouver un équilibre en fonction du profil d'investisseur de la société entre des investissements RDT exemptés d'impôts et des investissements peut-être moins risqués qui subiront, eux, euh, l'impôt des sociétés. Merci Adrien pour toutes ces explications. J'ai enfin compris ce que sont les six caves RDT. Grâce à vous, merci. Avec plaisir, Amide.